Bonjour à tous et merci de nous avoir rejoints pour ce premier webinaire de l'École des loisirs. Si vous souhaitez intervenir pendant la rencontre, vous pouvez le faire en ligne et par écrit. En attendant, nous sommes en ta compagnie, Nadja. Merci de nous accueillir chez toi pour les 30 ans de Chien Bleu. À cette occasion sort une édition collector. Ça y est, elle me l'a déjà volée. Une édition collector augmentée d'un cahier inédit des dessins préparatoires, c'est-à-dire des coulisses de l'histoire, l'histoire qui raconte, est-ce que c'est utile de le rappeler, l'amitié entre Charlotte et Chien Bleu. Alors, qu -ce que, quel effet ça fait d'avoir cette édition anniversaire devant toi aujourd'hui Ça me fait très plaisir parce que j'ai enfin, un rêve exaucé, c'est-à-dire d'avoir un livre comme j'avais quand j'étais petite. J'avais des livres anglais, il se trouve que c'était anglais, qui étaient reliés en toile avec le, le dessin comme ça en, je sais pas grand au fer, en français ou en relief Et euh, voilà, c'est une espèce de clin d'œil à ma propre enfance. Mmh. Et comment est-ce qu'il est né, Chien Bleu Chien Bleu, c'était euh, un chien euh, euh, qui existait vraiment chez des amis, et euh, je l'aimais beaucoup. C'était un grand Labrador noir, et euh, on allait se balader ensemble et tout. Et quand il me regardait, j'avais vraiment l'impression que c'était une espèce de, tu sais, euh, les, les chiens comme ça. Il y a une espèce d'amour infini et en même temps de sagesse. Et, euh, et voilà, donc il m'a inspiré euh, cette histoire. Tu te dis quelque chose qui est très touchant dans le dans ce cahier là dont on parle, qu on peut, qu on, que vous allez voir à l'écran, euh, sur le pelage de chien bleu, parce que ce chien que tu as rencontré, il était noir. Il était noir, euh, tu sais, le, le poil mmh. de, des, des labrador qui est, qui est noir, tellement brillant, ça pourrait être bleu presque. C'est ça, à mon avis, qui a déclenché le truc. Oh, exagérer parce que bon, en peinture on exagère toujours les choses, enfin, c'est pas naturel la, la, la couleur, euh, enfin je veux dire, elle n'est pas comme dans la nature et c'est allé encore plus loin et c'est devenu le bleu, c'est un bleu cobalt qui est, qui est, les, qui est un bleu que j'adore, qui est très très beau qu'on peut même qu'on peut pas fabriquer, qui n'existe que comme, que comme ça, mm -hmm. tel quel. Ouais. Et dans ce cahier inédit, donc, tu as euh, placé des dessins, euh, des, des dessins préparatoires ainsi que des. Euh, des... Oui, ça, c'est ce que j'appelle oui, le storyboard. Que tu nous ce storyboard euh, parce qu'en fait, euh, à un moment donné, j'ai voulu faire euh, un film avec jean Bleu et. Euh, au départ, c'était un dessin animé, j'ai travaillé avec un producteur, etc. Mais ça s'est pas bien passé, euh, je n'étais pas contente de, de, de notre collaboration et donc ça ne s'est pas fait, mais euh, moi j'avais dans l'idée de, quand on a commencé à travailler dessus, pour écrire le scénario, j'ai eu besoin de faire, de recommencer toute l'histoire scène par scène et j'y suis allée carrément à la gouache et tout. et voilà, et ça donne des images que, que aujourd'hui je ne renie pas, que ouais. j'aime bien, bien. Mais on, on te comprend. <rire> Au fond, je me disais que Chien Bleu, il t'a accompagné une partie de ta vie, comme il accompagne Charlotte dans, dans le livre. C'est un fil conducteur. Oui, parce qu'il symbolise euh, l'amour. Euh, donc, on euh, peut dire qu'il y a quelqu'un qui m'a accompagné toute ma vie et fidèlement Et qui, qui m'accompagnera toujours. Mm -hmm. Alors, dans, euh, depuis deux générations euh, déjà, nombreux sont ceux chez qui euh, Chien Bleu a laissé une trace profonde. On va écouter euh, le point de vue des enfants dans un, un reportage signé Eduardo Redondo. Très bien, regardez. veiller l'esprit des bois, donc euh, la méchance, c'est comme une fumée noire, méchante, qui vient de, de la forêt. « Qui est entré dans ma forêt, sans ma permission on t renda-t-il, transformé en panthère noir. Il se glissa silencieusement à travers les herbes, à la lueur du feu. Il aperçut chien bleu et la petite fille endormie à ses côtés. « Misérable chien !» s'écria la panthère furieuse. Tu crois que tu m'en empêcheras de, de me sais, saisir de mon bien? La panthère, est, elle arrive. Ouais. Et du coup, lui, il saute sur la panthère. Et après, il se bagarre. Il se bagarre. Elle semblait terrifiée. Sa voix tremblante supplia Tu as gagné, laisse-moi partir. C'était le jour qui faisait peur à la panthère. Et juste après, bah, le jour, bah, la panthère ne pouvait que apparaître la nuit. Et du coup, le chien s'est endormi. Du coup, la petite fille l'a réveillé. Ils sont allés à la maison. Elle a dit, je suis là, maman, papa. où ils ont Comment on va l'appeler ce chien elle a dit, il s'appelle chien bleu. Et voilà. Ça t'a plu l'histoire Oui. Alors, ça parle de quoi ton avis Ça parle de quoi Du chien bleu. Ouais. Et qu'est-ce qu'il fait le chien bleu Il sauve la petite fille. Il sauve la petite fille de quoi De la forêt. La panthère surtout. Elle me fait un petit peu peur la panthère et aussi la forêt des qu'elle s'est perdue. Les gens qui ont créé ce livre, ils l'ont mis en bleu, parce que c'est un truc de conte, quoi, parce que c'est pour euh, faire pour que les enfants, ça leur place parce que si c'est un chien, un chien marron qui rencontre une petite fille normale. Je ne sais pas pourquoi, mais on a voulu dessiner un chien bleu. Moi pour moi ça représente un peu la couleur de l'amitié parce que c'est vrai que chien bleu il est mis avec Charlotte du coup c'est un peu pour ça moi que l'histoire elle est très belle et que beaucoup l'histoire les images je lui poserai la question pourquoi le chien est bleu il n'a jamais écouté bah, moi je dirais que, que bah, ça m'a beaucoup plu. Et Celine, je crois que aussi. ça t'a plu Oui bah, Il faudrait lui demander en vidéo et tout ça, hein, mais ça prend du temps. Voilà. L'une des fillettes explique que Chien bleu sauve Charlotte de la forêt. C'est intéressant cette, cette réponse, je trouve, parce que cette petite fille, elle a bien en tête que l'esprit des bois est la panthère. Oui, c'est-à-dire qu'elle elle, la sauve de la forêt. Elle ne dit, dit pas de, de, les, de la panthère. Mm. Et euh, oui, parce que le, le, la forêt était vraiment le lieu de l'inquiétude et de l'inconscient. D'ailleurs, la, la petite fille dans le, le livre est en train de dormir alors est-ce que ce que c'est est-ce que, est un, est -ce que est son rêve est-ce que c'est un cauchemar on ne sait pas trop on sait pas. On sait pas trop et est-ce que l'esprit des bois rôde toujours encore pour euh, Nadja je, je pense qu'il rôde pour tout le monde il est là est-ce que tu vas y céder ou pas est-ce que tu c'est le l'inquiétude in, l'angoisse je pense et mmh. aussi les mystères, en général. Quand Chien bleu paraît en 1989, il marque l'entrée de la peinture dans l'album et il bouleverse notre regard sur le livre pour enfants. Qu'est-ce que t'as apporté l'écriture pour les enfants Précisément, Nadja. C'était très intéressant pour moi de passer de d'employer ce que je savais faire en peinture, enfin que mes recherches, disons. Pas sérieux, euh, je veux dire, de, de, de l'appliquer à un récit. Euh, D'abord, j'ai toujours énormément respecté les livres pour enfants, dans le sens que c'est des contes de fées, etc. Ce pas des livres pour enfants, c'est l'histoire de l'humanité. Donc, euh, ça me paraissait très agréable de, de pouvoir euh, lier les deux. Mm -hmm. Et quel enfant as-tu eu Et... Euh, quelle enfance as-tu eu d'abord et puis ensuite, euh, quel regard portes-tu sur l'enfance Qu'est-ce que c'est l'enfance pour toi euh, J'ai eu une enfance très, très agréable très heureuse euh, mes parents nous aimaient ouais. beaucoup et euh, ma mère était très Très artiste, elle faisait des, des, elle était tout le temps en train de peindre et de, de dessiner. Et nous, nous aussi, de par ce fait. Alors, et mon parle, père euh, ouais. nous apportait des livres et tout, donc on était très, très stimulés. Il faudra réagir quand même que tu es la sœur de Grégoire Solotareff, la fille de Olga Lecaille, et que tout le monde a fait des livres dans cette famille. Oui. oui. Et l'enfance alors Qu'est-ce que l'enfance représente est-ce que c'est un socle Est-ce que c'est un, un, une pulsion de vie Est-ce que c'est un, une fondation euh, L'enfance, c'est euh, le moment où, où tout peut arriver, où avec ce que ça a d'effrayant, et de merveilleux aussi. Donc, euh, euh, pour moi, c'est un lieu, euh, c'est très, très riche, très, très dense. Il y a, il y a là aussi l'innocence, le manque de référence, qui fait que tout est nouveau, mm -hmm. c'est euh, voilà, c'est comme ça que je pourrais répondre à toi. En tout cas, tu vas souvent puiser dans cette euh, ce temps de l'enfance. Tu veux dire de ma propre oui. enfance oui. oui, il m'arrive souvent de m'imaginer moi, mais je trouve, enfin, disons que je suis l'adulte qui regarde l'enfant le, que j'ai été et mm. j'essaye de, de, de me... De me Souvenir, ça c'est un effort d'imagination, oui. d'être à nouveau euh, cet enfant-là. Mmh. Alors souvenez-vous dans cette scène où Chien bleu, tout gros dehors et griffe en avant, hein, je redis le texte exactement, euh, se bat contre la panthère. Parmi les peintres qui t'ont inspiré, il y a Eugène Delacroix. Pourquoi Oui, d'abord euh, c'est merveilleux de couleur, de lumière. Et de, et de force, et, euh, et puis ces scènes de bagarre, les panthères, enfin les, les lions, et, qui sont des sortes de pochades, euh, sont très belles, donc qu'il m'a beaucoup inspiré. Alors regardez, nous nous sommes rendus au musée de la Croix à Paris, place de Furstenberg, et Nadja, comme si elle était chez elle, nous a guidés dans cette maison-atelier du peintre. J'adore l'idée que Delacroix a été à, à respirer là et à penser là. Et à... Ce qui me touche vachement, c'est l'économie des choses. C'est-à-dire qu'il n'a pas besoin de tous gros paquets, euh, etc. Il, il dispose très régulièrement, toutes ces, avec euh, parcimonie, toutes ses couleurs. Et devant, tu vois le... Ah oh là parce que c'est Tu vois ces, ces mélanges. Il prend un petit peu de, de jaune de nappe, un petit peu d'ocre de, de, de, de Mars, tout ah. ça. et il les mélange devant. Donc il a, il a toute tout sa gamme. Quoi. Il fait sa gamme. Tu Quand tu peins une... Euh une bagarre, c'est comme, un, comme une scène érotique. Tu ne peux pas tricher, tu ne peux pas être mou. Il faut qu'on sente le, la lutte, les muscles, etc. Mais ça, c'est justement, c'est la tension de, du fauve qui, qui s'apprête à bondir. et C'est enfin, une tension particulière, mais qu'on retrouve dans d'autres moments de la vie. C'est très joli, c'est la façon dont il a dessiné la tête d'un bonheur. Tu vois, c'est léger comme, euh, comme euh, facture. Ben, c'est le contraste. Euh, jamais tu aurais l'impression qu'elle est nue s'il n'y avait pas toute cette ombre autour. Et toi, quand tu utilises le noir, qu'est-ce que ça C'est pareil. C'est pour, euh, pour, euh, pour mettre en valeur... pour mettre en valeur. Pas le noir, mais le foncé, disons. Le foncé. Euh, le fond, euh, ouais, parce que tout, le, là, dans l'exemple tu m'as montré, euh, de, de la forêt, il n'y a pas un noir, là non plus. C'est que, que des ocres, tu vois. C'est que des ocres ouais. hein, qui ouais. donnent ouais, ouais. de mm. Ou des terres plutôt que des ouais. terres. Mais c'est euh, le grotte. principe, euh, tu vois, je veux dire, on est dans une grotte, il y a du feu, euh, regarde, il y a extrêmement peu, de, de, de lumineux. Ouais. Tout est dans c'est une question de valeur, tu vois, les, les est Tout est dans la même valeur presque pour ouais. que le feu. Quand il fait un, un, un, un bras musclé ou une jambe, un geste, tu vois, la jambe qui, qui est posée comme ça, il, euh, il sent la jambe. Enfin, il, il est, euh, sa main et, et le, avec le pinceau au bout euh, fait le mouvement de la jambe. Il n'y a pas de différence. C'est plutôt dans, dans ce truc-là ou dans ce... Où on, où on ressent, si tu veux, le, le, les, tous les mouvements et les, et les efforts, et, et, et c'est mm -hmm. Et puis ce qui se joue, ce qui se. Et joue que j'ai copié, de, enfin, plus ou moins, euh, un tableau qui n'est pas là, mais il y a à un moment donné, il y a une bagarre avec une panthère, et mm -hmm. j'ai chopé ce mouvement-là, tu vois, cette, cette, cette mm -hmm. Euh, parce que ça m'aide de regarder un truc et, euh, merveilleusement dessiné. Mais tu vois, c'est. Mmh. Regarde comme il est beau! Ouais. <rire> Ce n'est pas donné à tout le monde de savoir lire une palette et la commenter, n'est-ce pas Nadja Et euh, tu le fais euh, aisément. De La Croix disait, la couleur est par excellence la partie de l'art qui détient le don magique. Alors, j'avais envie de te de, de demander euh, comment les couleurs prennent en charge, est-ce qu'elles prennent en charge et comment, euh, une partie de la narration dans une histoire euh, Oui, c'est super intéressant que... Euh, cette histoire de don magique de la croix, parce que c'est comme si euh, c'était plus que la nature. Enfin, c les, les couleurs, c'est ce qui est en plus de, du côté réel. Mm -hmm. Parce que en fait, euh, moi, je, je suis pas une très grande coloriste. Je je je suis plutôt une dessinatrice. C'est-à-dire que pour moi, ça sent surtout les les lumières et les ombres, et les contrastes qui, qui font euh, agir quelque chose. Et la, la, la couleur, c'est comme, comme un truc en plus. C'est-à-dire que c'est comme un, un choix en plus. Euh, dans un film, par exemple, tu choisis telle, telle gamme de couleurs, tel euh, type de... Tu vois, j'adore les technicolores à cause de ça, parce que la couleur est vraiment euh, gamberger à part et vraiment travailler. Mm. Et euh, c'est un peu comme ça pour moi, les Alors, livres. précisément dans Chien bleu, est-ce qu'on <coughs> peut regarder ensemble l'album Oui, bien sûr. Parce qu'on passe d'une palette très sombre au début à, euh, au contraire, des, des, une, à cause de la lumière, oui. une palette beaucoup plus oui, beaucoup, claire. Plus... On passe de, de, de la forêt de la des images de la forêt très sombre à voilà ça à euh, cette image merveilleuse de je pense très forte pour les enfants où euh, Charlotte euh, chevauche chien bleu oui Et mais après, le, on a toute oui, tout, tout voilà. une gamme de verts qui, qui est fascinante parce qu'est-ce qu'elle qu'est-ce qu'elle qu -ce qu traduit cette cette palette de verts là ben, le verre, c'est la tranquillité Mmh. Euh, je crois, d'ailleurs, que c'est un truc qui, qui est reconnu comme tel. C'est quelque chose qui calme l'esprit. Le, mmh. Et ouais, euh, voilà. pour revenir à la couleur, le, le, le titre euh, dit bien ce qu'il dit, c'est-à-dire que le chien est bleu et pas noir. Donc, c'est ça a ce côté de don magique, d'en parler euh, de, de la, la croix. C'est-à-dire, mmh. c'est la magie. Normalement, euh, les choses sont pas très colorées. Hein. Euh, le bois est boi, euh, couleur bois, euh, la peau est couleur peau. Il euh. n'y <coughs> a pas, euh, à part les choses artificielles, il mm -hmm. euh, y a peu de couleurs dans la, dans la nature, en fait. Mm. C'est très. Euh, et, et donc, c'est quand tu fais un truc en couleur, tu choisis le parti. Moi, j'ai choisi le parti de d'avoir un chien bleu, donc. Tout était en, en contraste par rapport à ça. Là, l'image où elle court sur son dos, euh, l'herbe est jaune, le ciel est rose. Ça, c'est pour l'histoire euh, de contraste. Mmh. Alors, à quel moment de ta vie as-tu su que tu euh, te consacrerais principalement, parce que ce n'est pas la seule euh, expression artistique que tu utilises, mais quand as-tu su que tu… Te consacrerait principalement à la peinture à quel moment et comment euh, c'était à l'adolescence en fait je, je dessinais beaucoup et parce que dans, euh, dans notre famille on dessinait tous tout le temps mmh, bah en, oui. en tant qu'enfant et euh, j'ai eu euh, j'ai eu entre les mains un, un, un livre ou un dessin de picasso et ça m'a paru tellement libre enfin ça a été un choc mmh. je, je me suis dit on n'est pas pas le dessin, ça peut être vraiment, on peut aller dans, dans tous les sens, tout est libre, ouais. tout est ouvert. Ce n'est pas forcément quelque chose de, de réaliste appliqué, donc... ou de, de, qui représentait la réalité, ouais. et il fallait que ça soit ressemblant. Et ça m'a ouvert un truc dans la, dans la tête. Ah. Et c'est là que j'ai décidé de faire la peinture. Je, je, je m'en souviens. Et que tu l'as fait. fait. Et que tu as choisi la gouache. Euh, la gouache, ça c'est. Plus tard. Euh, oui, parce que c'est. Des... Au début, j'ai fait des, les premiers livres que j'ai faits, c'était Momo, euh, etc. C'était plutôt aquarelle. Donc, euh, j'ai eu ce, cette espèce de, de désir de gouache pour le côté euh, sensuel de cette matière. Qui est... Parce que l'aquarelle, il faut te dire, est une matière. Euh, très transparente très, où il y a très peu de où il y a très peu de matière justement alors que la gouache c'est plus épais c'est c'est comme il y a comme, une densité très, on pourrait dire une densité il y a ouais. c'est comme de la crème mm -hmm. la gouache mm -hmm. ou c'est euh, euh, donc c'est à, à manipuler c'est c'est c'est très euh, très très agréable mm -hmm. très sensuel mm -hmm. Alors, il y a une des petites filles qui dit également dans le, le reportage que hein, ça, ça, ça lui fait penser, la couleur bleue lui fait penser qu'il s'agit d'un conte. Hein? Oui. Euh, et tu aimes particulièrement les contes, tu aimes jouer avec les, les contes avec ton frère Grégoire Solotarev, ça a donné Anticomte de fées, etc. Et puis, euh, euh, c'est cette série-là euh, des princesses, la petite princesse nulle, l'horrible petite princesse. Euh, pourquoi est-ce que tu aimes tant cet art du détournement, qui n'est peut-être pas un détournement, comme tu me le disais avant que commence cette rencontre en tout cas, jouer avec oui. les contes, hein, Moi, je trouve ça naturel. Euh, C'est-à-dire que je trouve que le, le fait même d'écrire, euh, c'est une espèce de continuation de, de, de, de toute l'histoire, de, de la narration, euh, du récit, colporté de personne en personne. Oui. Et, et, et le conte de ah, fées oui. étant, le, le, le, disons, le, les choses les plus profondes les récits les plus anciens, euh, pour, euh, de, enfin, aussi bien que la, la, les mythologies. Euh, c'est l'explication le, du monde par les hommes qui se, se transmettent et se répètent et se répètent et se répètent. Et, se répètent et finalement, j'imagine qu'à un moment donné, ils ont commencé à, même à rigoler avec ça. Et, euh, et je, je pense qu'on fait pareil, c'est la suite. C'est naturel. Pour oui, faire. et je oui. crois que les contes, enfin, ce sont des, des récits basiques, en fait, qui sont aussi forts que, oui, que comme je te dis, les mises et légendes euh, euh, des grandes gestes comme euh, euh, Tristan et c'est ça, qui sont vraiment, qui sont la rép, qui sont répétés et qui sont, euh, oui, très profonds en nous. Et c'est quelque chose que vous faisiez naturellement également en famille quand vous étiez enfant, Grégoire, sur le taré Vous euh, Raconter des histoires, il euh, y en avait un qui dessinait, l'autre qui euh, écrivait. C bah oui, très à... tôt, on a, mmh. sans doute à cause de l'exemple de ma mère qui nous faisait des livres à nous. Donc on la voyait plier les feuilles, coller, etc. et, et fabriquer un livre. Donc on, on faisait pareil, mmh. on faisait mmh. des livres. Alors, dans cet esprit des, des, des contes, là, des, des, contes euh, des anticontes de fées, de, etc., euh, tu nous as concocté un, une vie cachée du Père Noël, ça s'appelle « Le fils du Père Noël », ça sort le 11 novembre, c'est drôle, irrévérencieux, et on aime encore plus le Père Noël après. Mais, bon, stupeur, on n'avait pas imaginé qu'il pouvait avoir une autre vie. Comment c'est venue cette idée du d'un fils du Père Noël euh, Aucune idée. <rire> euh, c'est l'histoire, on ne sait pas ce qui, ce qui te travaille, et puis ouais. tout d'un coup, tu, tu te travailles okay. le matin et tu as, Tiens, et as une petite vision. Ouais, et un ça m'a fait marrer vision. de penser que le Père Noël n'était pas si nickel que ça. Ouais, non, ça qu Il ça avait fait des trucs un de peu… Dans sa vie euh, malicieuse. Pas très nette. Hein. Ouais. Alors, regardez, le Père Noël reçoit un cadeau. Euh, à l'intérieur, il y a un enfant. Et ce qui est fascinant, c'est que cet homme a une cabane magique. Est-ce que tu peux nous parler de cette invention inouïe Inouïe. Bah, tu, tu es dans la cabane du Père Noël, une petite cabane normale. Et puis, en <rire> fait, tu te lèves, tu, tu, tu ouvres une porte. Qui donne sur un couloir où il y a plein de portes, qui donne sur des couloirs, qui donne plein. C'est une cabane sans fin où, le, où, où les pièces se, se découvrent au fur et à mesure et sont celles que tu as besoin, dont tu as besoin justement à ce moment-là. Voilà. Génial. Donc es, tu... la cabane du Père Noël quand même. Ça peut pas être tu, tu, tu souhaites quel... la salle des conférences et la salle des conférences apparaît. Oui. Et si tu te gourres et tu dis « la salle des confiseries », il okay. peut y avoir une salle des confiseries. Des confiseries, voilà. Et Parce que dans le système, il y a eu un bug. Oh. Écoute, tu nous lis le début. Chapitre 1. Un jour, le Père Noël reçut un paquet. Voici comment cela s'était passé. Il était tranquillement assis dans son fauteuil à regarder sa série favorite, « Lutines en folie » quand Alfred, le lutin en chef, avait toqué à sa porte. Alfred s'était lui-même nommé ainsi en hommage à un célèbre maj majordome anglais auquel il, il vouait une admiration passionnée. Il était également le secrétaire particulier du Père Noël. Du moins, en avait ainsi en avait-il décidé. En entendant frapper, le Père Noël glissa négligemment son paquet de biscuits de Noël sous son coussin. Alfred surveillait aussi son poids d'un œil vigilant. Vigilant et mis sur pause. Merci. Au fond, cette histoire, c'est une démystification du Père Noël, mais aussi une histoire d'amour filiale. C'est pas une démystification totale, disons. Euh, euh, on, a, on a le droit de remettre en question ses parents, le Père Noël. Après tout, c'est un père. Et après tout. Donc, oui, euh, un père. il faut le remettre en question. Ah. Mais c'est une, une histoire d'amour filial, vraiment. Euh, oui, oui, oui finalement. Oui, parce que pas, euh, pas de certaines façons. Bon, ben merci Nadja. Nous arrivons à, à la fin de cette rencontre. Des questions ont été posées, je crois, pendant son déroulement. Euh, une question. Euh, une question. que des gens qui disent que alors, pas de questions pendant ce, cette rencontre, donc c'est l'heure des cadeaux. Nous avons procédé à un tirage au sort et euh, je vais bientôt vous dire le nom des gagnants. Et les gagnants gagneront, gagneront une édition collector dédicacée dans quelques instants par Nadja. Attention, oh ben non, mais c'est Nadja qui va lire les gagnants. Les gagnants sont… Alors, Alice Bonnefoy, Elisabeth Figuet. Et c'est la classe de CPCEA. Et c'est la, la classe, classe. de CPCEA. Le maçon. De maçon. Alors, euh, attention, c'est parti. Pinceau. Donc, incroyable. je vais à ma table. Oui. J'ai combien de temps en fait pour tout euh Ok. Bon. Est-ce qu'on peut te parler pendant que tu... parles enfin, bah oui, justement, je me demandais oui. euh, où est-ce qu'on en était avec le texte. On peut te parler alors. Bon. Tout à fait. Oui. Combien tu en as dédicacé dans ta vie des chiens bleus Aucune idée. Incroyable, non Oui et non parce que en fait, je ne vais pas très souvent euh, dans les librairies. Et... Mm -hmm. Donc. Euh... Quand vous avez un chien bleu dédicacé, c'est vraiment un collector. <rire> non, c'est vrai, c'est assez rare. Et c'est toujours à la gouache euh, Je crois qu'au début, je ne faisais pas ça, mais euh, depuis un moment, je, je fais ça, je fais ça. C'est sympa d'avoir de, de, une, euh, une vraie petite peinture. Ah bah ben oui, oh, on a tous envie d'en de, avoir une là. Ça va faire des jaloux, je pense. Et on voit là, euh, dans ta, cette, cette petite palette, là, les couleurs euh, étalées. Oui, ce n'est pas tout à fait comme ça que je n'ai pas un chien bleu. Hein. Je, je précise parce que c'est important. Euh, ça, c'est de la gouache rapide, mm -hmm. comme on peut dire. Euh, euh, parce qu'une image comme ça de cette taille-là pour le livre Chien bleu, j'ai peut-être mis trois jours à la faire. Et eh oui, c'est une autre affaire. Parce qu'il faut que les couleurs soient euh, remplissent bien le, la page. Que, mm -hmm. euh, enfin, il y a des tas de trucs techniques aussi. Et alors justement, est-ce que tu les tu les avais étalées sur une palette ces peintures? Est-ce que tu les avais installés sur une palette étale? Pour le, le livre Oui, oh oui de, mm -hmm. non seulement ça, mais il y, y a des grandes pages, par exemple, des trucs où il y a des fonds euh, qui sont assez importants. Et dans ces cas-là, tu n'as pas intérêt à, à manquer de peinture euh, pendant mm. que tu es en train de le faire. Donc, euh, petit pot, euh, essai, euh, mm. etc. De, de, et, euh, alors, le choix des pensées, c'est toujours. Hein. Si je n'ai pas les pinceaux qu'il faut, c'est l'horreur. Donc euh, tout ça, c'est un truc euh, matériel, mais c'est super utile, enfin, super important. Et... Euh, c'est quoi la question, Non, c'était ça la question. Et, et, et tu, tu peins dans le silence ou avec de la musique euh, Pas de la musique, parce que la musique, c'est trop... Euh, euh, ça me suggère des émotions. Mmh. Et c'est drôle parce que quand, quand je, par contre, quand je peux écouter la radio, et euh, ça m'est égal que ce soit... Des, enfin, ça ne me dérange pas que ce soit des gens qui parlent, qui, qui existent. Qui... Mais par contre, parce que c'est la vie, quoi. Mais... Euh, la musique, c'est euh, une émotion qui a été travaillée par un, un artiste. Oui. Et c'est comme si j'étais en train de, en peignant, si je, je regardais un autre mec en train de peindre. Mm. Euh, je ne peux pas. <rire> c'est compliqué. Ouais. Donc, dans le silence, plutôt. Oui. Ce qui n'est pas étonnant. La peinture, euh, c'est quand même quelque chose de. de... Bah, tu te racontes des milliers de choses. Quoi, oui, tu Donc, euh, si, euh, ouais. si, si c'est troublé par, euh, par euh, quelqu'un qui parle euh, enfin, ou quelqu'un qui chante, tu, tu n'es plus avec tes émotions. Alors, cette dédicace -là que tu es en train de réaliser, elle est pour qui tu as choisi quelle personne Alice. Oh, Qu'est-ce qu'elle a de la chance Bonne Alice. foi. Ouh là là. Bravo Alice Bonne foi À qui je souhaite. À qui tu une souhaites. merveilleuse vie et, <rire> et, et bonheur et tout et tout. Protégée par un chien bleu, et... par exemple, par exemple. Puis attention, c'est pas un imp... uh, uh, avoir uh, une dédicace, c'est une chose, mais avoir une dédicace de filmer en direct, voilà. euh, pas oui, mal. sûrement. Alors, je vais faire des, art, des feuilles à cet arbre, quand même. Alors, il faut vous dire que ici chez Nadja, nous sommes dans son salon. Euh, installé dans des fauteuils rouges euh, comme au théâtre et qu'il y a euh, euh, des céramiques parce que euh, euh, notre ami euh, fait aussi des céramiques il y a des peintures, des des planches qui sont en attente en cours de réalisation voilà il y a tout ça dans, dans cet euh, appartement, cet appartement atelier finalement Oui, c'est parce que pour moi, c'est assez, euh, non, enfin, j'aime bien tout mélanger dans ma vie, c'est-à-dire avoir à, euh, aller faire euh, préparer une salade dans la cuisine, euh, dessiner, euh, euh, regarder, euh, regarder une série euh, sur un iPad. Euh, tout ça, ça fait partie du, mm -hmm. de la même musique. Oui, pas de hiérarchie entre les... Non, et les, en fait, j'ai eu des ateliers extérieur. euh, extérieurs et je me suis aperçu que c'était un peu artificiel. Mm. Alors, à part la place que ça a, évidemment, ça te donne plus de place, mais euh, je préfère en fait que ça soit dans, le même, dans la même foulée. Voilà, on est le 5. On est le 5. 9. Eh bien, voilà, c'est très beau. L'équipe de l'École des loisirs vous remercie pour cette première rencontre en ligne, car vous avez été nombreux aujourd'hui. N'hésitez pas à leur parler de ce webinaire à vos amis et connaissances. Il sera des Disponible sur notre chaîne YouTube dès demain. Merci à Eduardo Redondo à la caméra, à Gaël Moreno à la coordination. Euh, bon courage à tous aussi pour euh, dans cette période difficile. Sachez que nous, nous, nous avons à cœur de euh, d'inventer de nouvelles manières d'être à, à vos côtés et de vous accompagner. Nous restons disponibles. Bonne lecture à tous et à bientôt. Merci Nadja. Et euh, bonne vie à Chien Bleu dans sa nouvelle édition.